Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On l'a refait, on l'a refait parce qu'on a observé un phénomène étrange, c'est-à-dire que le son a disparu et ça ne vient pas de, du tout de l'installation et du matériel de marque. Et on a été regarder la vidéo et on s'est aperçu, alors peut-être est-ce qu'il y a un robot avec une intelligence artificielle, peut-être que nous sommes diffusés avec quelques secondes de, de décalage en direct décalage. Ce qui permettrait à un robot de, de, nous couper, de nous couper la chic en fonction de certains mots. Et donc on a repéré le mot qui avait coupé carrément l'émission aux alentours de 7 minutes. C'est quand j'ai parlé de deux ingénieurs fascistes. Et il, il semblerait que ce soit peut-être le mot fasciste qui, est, euh, qui nous ait retiré l'audio de, de, notre, de notre vidéo. Donc je demande aux gens qui regardent ces, cette reprise de voir si le son est encore là. Parce que nous, une fois que c'est parti, on n'a plus moyen de le savoir. Et tu ne peux pas relancer l'autre appli en même temps que le direct pour voir si ça module. Bon, donc je vais continuer et essayer d'envoyer un message à Marc pour lui dire s'il y a du son ou s'il n'y en a pas. Voilà, j'ai l'impression que ton appareil va de plus en plus par là. Voilà, donc cette émission radar numéro 135 du jeudi 6 octobre 2022 est intitulée État généreux du cinéma collectif et désintéressé » et sous-titré « L'industrie du cinéma est morte, vive les arts audiovisuels cosmopolites ». Donc euh, sur la première version, notre ami Pierre euh, arrivait à, à 19h15 et là il est avec nous et en fin de compte il a dit « Je suis arrivé exprès euh, en retard pour te, pour te laisser euh, démarrer, démarrer l'émission ». Et donc euh, il va pouvoir... Euh, avoir la primeur, donc euh, j'avais mis en exergue que l'industrie des cinéma était aux arts audiovisuels, ce que le marché de l'art est à l'art, voilà. Là, on a Brigitte Belay en direct, peux-tu nous demander si nous écoute Est-ce qu'il y a du son sur la vidéo Parce que ça c'est Marc qui demande, parce qu'on aimerait être sûr que la vidéo euh, n'est pas en cinéma muet, voilà. Donc je vais continuer. J ai, j ai j'ai un portable qui sonne hop donc ça apparemment c'est bon. bon bon donc on va être reparti je, moi je, je vais juste faire une petite chose voilà oui voilà. réponse oui bon alors moi je, je me recable des trucs je peux dire merci, à brigitte. merci merci brigitte voilà moi je suis en train de me recabler un truc Donc je vais faire comme ça euh, voilà. Ok. Ok. C'est pour moi parce et, que. Et nous, on a vu deux fois l'émission et je peux vous assurer qu'il va y avoir du lourd. Puis alors, Pierre, il va nous faire une critique de Charlo, Charlie Chaplin. Assez ah, dure assez dur. Attendez. Je... Vous allez voir, vous allez voir. <rire> ne quittez pas, restez à l'antenne. Donc, j'avais euh, cité le journal libération.fr dans un article du 20 juillet 2022, au début de notre première version. Donc voilà ce que disait cet article. Trois ans après une nomination chahutée à la tête du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, et alors qu'une partie de la profession, c'est pour ça que moi je suis très content d'avoir toujours été un amateur et non un professionnel, la profession a fait savoir son désaccord quant à sa reconduction Dominique Boutonna, Boutonna remplit pour un nouveau mandat. Voilà, on voit bien un mandat. Euh, on, on dirait qu'il est, euh, qu est élu ou qu'il a touché un mandat de, de son papa ou de sa maman. Alors, il serait incompréhensible que le mandat de Dominique Boutonna soit renouvelé, s'alarmaient les administrateurs de la Société des réalisateurs de films, SRF, dans un récent communiqué déclarant assister depuis sa nomination à un brouillage grandissant des frontières entre cinéma et audiovisuel à la redistribution des aides en faveur de films déjà soutenus par le marché à la multiplication au sein des commissions des critères de performance et de rentabilité donc on voit bien que ces personnes elles parlent de frontières entre le cinéma et l'audiovisuel donc moi je ne sais pas c'est peut-être mon côté anarchiste mais moi je ne vois pas où est la frontière entre l'audiovisuel et le cinéma mais eux ils en voient une mais surtout ils voient, une... ils voient que l'argent est mal redistribué vers chez eux voilà donc ils estiment que l'industrie du cinéma euh, elle n'est pas sympa parce que elle, elle, elle visiblement elle garde tout pour elle et elle ne leur donne pas le pognon auquel ils pensent avoir droit donc donc Non, mais il semblerait que c'est une histoire d'argent. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, pas d'art, on parle de pognon, là. Donc, euh, effectivement, le CNC s'occupe du pognon national, euh, de soi-disant l'art cinématographique français, estampillé français, euh, de l'état-nation français. Mais on le sait très bien, euh, les images, euh, elles ne sont pas euh, ni françaises, euh, euh, ni allemandes, ni guatémaltèques. Euh, elles sont comme euh, toutes les inventions, Chacun a son petit Clément Adair, les autres ils ont les frères Wright, nous on a, on a notre Georges Méliès, mais le cinéma c'est quelque chose d'international et de populaire et je dirais d'universel. Donc, mais par contre, les images projetées, et qu'elles soient fixes ou animées, elle précède de très très très longtemps euh, les images argentiques et, euh, et l'invention de deux ingénieurs fascistes euh, français, les frères Lumière. Euh, parce que il faut voir que dès le néolithique, euh, on s'aperçoit que dans les grottes, il euh, y a des, un art rupestre. Et cet art rupestre, on s'est souvent demandé comment ils avaient fait pour, pour dessiner, et peintre de manière anamorphique des animaux sur des parois complètement bosselées et que pourtant à un certain point de la grotte les animaux sont en parfaite proportion. Et donc il y a un chercheur du CNRS qui pense et qui est même presque sûr qu'ils ont utilisé des profils en bois et en os qui projetaient à partir d'une source de lumière certainement une, une lampe à huile qui utilisait de la moelle osseuse pour éviter justement la suie sur les parois et qui projetaient... Euh, le profil de l'animal qui était dessiné et après on, on remplissait et on, et on créait les masses musculaires donc on, on cherchait un endroit sur la paroi qui allait en plus donner une, une, une impression de volume et de mouvement euh, à l'animal qu'il s'agisse d'un mammouth, euh, d'un auroch euh, ou, ou, ou d'un cheval sauvage qui était d'ailleurs euh, l'animal le plus mangé euh, euh, au Néolithique et on s'aperçoit donc qu'on euh, projetait des images euh, sur les parois euh, des grottes. Et ces images euh, reflétaient aussi un, un mouvement. Et on s'aperçoit aussi que dans les grottes, on ne représente pas les plantes. Et c'est assez étonnant. On voit des hiboux, on voit des fauves, on voit toutes sortes d'animaux. On voit même des poissons, euh, on, on voit euh, des, des, des, des saumons salmonidés qui, qui à l'époque en plus il y avait des saumons qui mesuraient je crois deux mètres euh, qui remontaient les, les, les rivières et par contre on ne voit pas du tout dessiner de plantes ou d'arbres parce que très certainement ces, ces représentations étaient faites euh, par des femmes euh, qui avaient un rôle artistique et éducatif euh, et qui montraient aux enfants euh, les champignons qu'il fallait pas manger et les plantes qui étaient utiles et qui leur expliquaient en chemin parce que l'homme se déplaçait beaucoup et donc c'est par rapport aux animaux euh, que plus tard les enfants devraient chasser, dont ils doivent se méfier, par exemple les faumes, qui sont aussi représentées dans les grottes, que là la représentation était importante. Et donc je pense que les enfants étaient emmenés euh, dans les grottes pour apprendre euh, des choses sur les, les comportements, sur l'éthologie des, des, des animaux. Voilà. Donc. Euh, cette image animée, on voit bien, elle est à la fois aussi la projection comme dans la grotte de Platon. C'est-à-dire que les gens qui parlent de, de, que le cinéma est euh, la réalité, c'est faux. Le, le cinéma, justement, c'est une réalité fabriquée. Même, même le documentaire est, fab, est une fabrication, vu qu'il est projection avec un objectif euh, sur un plan euh, d'une de, de, lumière. Et donc, à partir de là... Euh, les, les instants présents vont être décomposés sous forme de, de photogrammes et après au montage on va pouvoir les en changer l'ordre et, et raconter une histoire qui n'a plus rien à voir avec le réel donc à chaque fois euh, le cinéma va fabriquer quelque chose le cinéma est, est réellement art nouveau dans le sens euh, qu'il permet d'entrer euh, dans la spatio-temporalité de la lumière pour pouvoir la redistribuer la réagencer et après effectivement avec le son pouvoir aussi créer un montage recréer des ambiances et en fin de compte nous mettre en immersion dans une espèce de réel c'est pour ça que très rapidement les propagandistes vont s'intéresser à la fois à la radio et au cinéma parce que, comme nous sommes des, des primates et des êtres essentiellement visuels, on s'aperçoit que le cinéma véhicule avant tout une émotion. Et c'est l'émotion euh, que, dans la littérature, essayait de, de faire passer euh, euh, l'auteur qui a écrit Voyage au bout de la nuit, euh, lui Ferdinand, Ferdinand Céline. Et Ferdinand, lui Ferdinand Céline disait qu'il fallait faire passer l'émotion. Et le cinéma, en ce sens et émotion et c'est pour ça que euh, je dirais les, les, les fascistes et les nazis vont énormément s'intéresser au, au cinéma parce qu'ils vont comprendre que c'est là un outil qui va permettre de saisir le peuple non par l'intelligence mais par l'émotion donc on va pouvoir lui raconter n'importe quelle fadaise que les juifs mangent les petits enfants ou des conneries comme ça et, et que justement le cinéma est, est sous la mainmise des, des, des juifs et des financiers juifs et c'est pour ça qu'on va faire la chasse aux Juifs dans le monde cinématographique et notamment dans le cinéma français. Le cinéma français avec le chef de l'État, avec Pétain. Et donc ce cinéma français, ce cinéma national, c'est un relan de nazisme, euh, de fascisme très fort. Et c'est pour ça que le cinéma se doit d'être au minimum internationaliste et je dirais euh, réellement il doit être anarchiste. Et c'est pour ça le que le, le, le gage, le groupe anarchiste juif expérimental est très important au niveau du cinéma parce qu'il vient redonner déjà euh, sa place à beaucoup de gens euh, qui ont été euh, apatrides et qui ont fait le cinéma dans le cinéma et c'est pour ça que le cinéma pour moi est un art qui nie euh, la, la nation qui nie le territoire, qui vient le briser, et je dirais même quand il est quand il est muet, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore l'ajout de, justement de la langue, la langue nationale, euh, que ce soit le français, l'américain ou autre, eh bien il a ce caractère international. Et c'est en ça justement que, que Charlie Chaplin, euh, son succès qu'il va avoir, il est universel parce qu'en en fin de compte, que tu sois espagnol, euh, que tu sois allemand, que tu sois anglais, que tu sois américain, que tu sois français, quand tu vois un film de, de, de Chaplin, tu as l'émotion de l'image. L'émotion de l'image et il, il, Chaplin n'a pas besoin de dire un seul mot. Et donc il est international. C'est pour ça que les, les Goebbels en voudra beaucoup à Charlie Chaplin, parce que quand il va faire le film Le Dictateur, euh, le dictateur, il n'a pas besoin de mots. Il veut posséder la planète, et on voit cette planète qui rebondit. Euh, elle est le symbole, justement, euh, de, de, ce, de ce monde qui est aux mains euh, d'un dictateur. Et c'est complètement le retournement de situation par rapport à... À un dictateur notamment comme Adolf Hitler qui dit que le monde est aux mains des juifs. Voilà. Et donc il retourne le truc avec une image où c'est justement Adolf Hitler qui prend le monde, qui joue avec le monde, qui joue avec la vie du monde. Et c'est pour ça que Goebbels veut abattre Charlie Chaplin et qu'est-ce qu'il veut faire Il veut faire la même chose que ce qui a été fait à Georges Méliès mais par les Américains. C'est-à-dire que Edison fait un procès à Georges Méliès parce que Méliès a fabriqué lui-même sa caméra parce que les deux abrutis euh, d'industriels euh, des frères Lumière ont refusé de lui vendre une caméra qui à l'époque servait aussi de projecteur. Et donc Méliès va construire son appareil de prise de vue cinématographique et il va, il va utiliser les systèmes de perfos qui ont été brevetés par Edison et Edison va lui intenter un procès, ce qui fait que Méliès va être ruiné, Starfilm va être à plat et c'est, en fin de compte, un industriel du cinéma national français qui est... Euh, Charles Pathé, Charles Paté qui, pareil, est un industriel, il n'en a rien à foutre du cinéma, qui va profiter de la ruine de Georges Méliès pour racheter en 1911 Star Film et le faire rentrer dans l'industrie du cinéma. Et c'est Nathan qui, lui, en 1929, va racheter Pathé Cinéma et il va tous les mois verser une pension à Georges Méliès, en reconnaissant à Georges Méliès, euh, en fin de compte, je dirais pas sa paternité sur le cinéma, parce que il n'a pas de paternité sur la technologie du cinéma, mais il a sa paternité sur l'art cinématographique. Il sera le premier à créer le premier film politique, il va tourner l'affaire Dreyfus, il sera le premier à faire de fausses actualités, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire euh, du direct, donc il va être le premier à faire du théâtre filmé, donc de, de la fiction, et même de la science-fiction, donc il invente beaucoup de, de domaines euh, du cinématographe en tant que septième art, euh, c'est un seul homme qui fait ça. Et pourquoi Parce que c'est le dernier directeur d'un théâtre, du théâtre d'illusion Robert Houdin, un théâtre parisien. Et on voit bien ce rapport entre le cinéma et, et l'illusion. C'est-à-dire, en fin de compte, plusieurs fois par seconde, par seconde on escamote une image et c'est une autre image qui, qui arrive. Et, et comment est-ce qu'on arrive à faire ça C'est par un procédé mécanique. Et ce procédé mécanique, ça s'appelle la, la Croix de Malte. Et, et donc la, la croix de Malte euh, c'est euh, quelque chose d'assez euh, d'assez extraordinaire et donc je vais, je vais essayer de, de euh, il faut que je refasse ça c'est voilà c les, les, c quand, quand la technologie euh, euh, dirige c'est assez euh, énervant donc je, je suis obligé de me replacer là-dessus voilà je, je, je m'excuse deux secondes la, la, la, sur la première mission j'avais préparé mon appareil oui c'est quand tu veux voilà J'avais préparé une petite réplique un petit peu salace à propos de Sandéry Rousseau qui n'avait rien à voir, mais on va repasser à, à niveau parce que c'est beaucoup plus important. Donc voilà, ce dispositif mécanique, c'est un dispositif qui transporte, qui transforme un mouvement circulaire continu en un mouvement circulaire alternatif avec une pause. Et donc dans les, dans les caméras et les projecteurs, qu'est-ce que ça permet quand, quand la rotation continue c'est la manivelle que tourne l'opérateur ou le moteur et euh, quand il passe sur un moment de pause, la pellicule est devant la fenêtre d'impression, le miroir s'ouvre et se referme, donc la pellicule est exposée et après, hop, on entraîne le film et donc c'est ce qui permet de, de photographier de, de faire un nombre d'images photographiques par seconde qui va être lié à la cadence de, de rotation, voilà. Et l'angle du miroir va, va permettre, d'ouverture du miroir, va permettre de régler le temps d'obturation. Et donc sur les caméras euh, cinéma argentiques, il y a un mouvement continu qui va alternativement faire passer les photogrammes devant la fenêtre d'impression et qui va les exposer. Voilà. Et, de, et donc c'est ça l'origine technologique du cinéma mais l'art cinématographique c'est pas une technologie l'art cinématographique euh, c'est un art et, et c'est un art graphique euh, qui va utiliser des, des images euh, animées alors effectivement ces images animées elles, elles vont être au début photographiées euh, mais en fin de compte c'est une, une captation et donc on peut capter des images fixes et les animer et moi je sais que c'est ce qui m'a amené euh, au cinéma c'est le cinéma d'animation parce que j'ai trouvé enfant extraordinaire qu'on puisse faire bouger des bouger des dessins voilà, mais le, le cinéma au début il, il est euh, diffusé sous les tentes de Saltimbanque et c'est pour ça qu'il y a un format de cinéma qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait le pâté rural. Et le pâté rural, c'était une pellicule 35 mm, mais qui, au lieu d'être entraînée sur quatre perforations, était entraînée sur deux perforations. Donc on utilisait deux fois moins la, de surface euh, du film. Et c'est comme ça qu'étaient projetés les premiers films euh, dans les baraques euh, des, des forains. Voilà. Donc. Euh, c'est un procès intenté par Thomas Edison qui va ruiner Georges Méliès et voilà ce que Méliès dira, parce que euh, il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mépris pour Méliès et, et disait En ce qui me concerne, ne croyez pas que je me considère rabaissé en m'entendant traiter dénéusement d'artiste, car si vous, commerçants et donc là il parle de, de pâté et compagnie, et rien d'autre, donc incapable de produire des vues de composition, vous n'aviez pas des artistes pour les faire, je me demande ce que vous pourriez vendre. Et donc en fin de compte, effectivement, le cinéma n'existe que grâce aux artistes. Il n'existe pas grâce aux industriels, euh, mais uniquement grâce aux artistes. Et c'est ce qui lui fera dire plus tard, quand le cinéma devient une industrie, il dit laissons les profits aux capitalistes. C'est quand même assez euh, intéressant d'entendre Méliès, laissons les profits aux capitalistes, acheteurs et marchands, soit, mais laissons au réalisateur sa gloire, ce n'est pas trop demandé en bonne justice. Et c'est lui qui utilise le mot de réalisateur. Effectivement, le réalisateur, c'est quelqu'un, c'est un artiste euh, qui va, euh, en fin de compte, utiliser un moyen technique qui fait des images animées. Mais en fin de compte, euh, on s'en fout que, que ce soit de, de, de la vidéo ou de l'image argentique. Et donc les gens qui veulent ra rattacher le cinéma à une technologie, ce sont les mêmes qui ont créé une espèce de sacralisation euh, autour euh, de rituels cinématographiques avec euh, le festival de Cannes, avec des grands prêtres nationaux et internationaux et qui créent une orthodoxie cinématographique avec des durées, voilà, euh, par exemple documentaire de 52 minutes, euh, euh, liées aussi aux coupures de pub. Il y, a, il y a des formats purement commerciaux qui vont devenir, euh, je dirais en fin de compte, une liturgie euh, du cinéma euh, orthodoxe, donc du cinéma commercial d'une industrie. Et par contre, ce sont ces industriels, euh, enfin une partie de ces industriels, de ceux qui se prétendent réalisateurs et artistes euh, du 7e art, euh, qui crient après les conséquences socioculturelles des évolutions technologiques et du transfert de pouvoir qu'elles impliquent. Alors, et ils ont une stratégie dilatoire euh, de contre-feu qui consiste à désigner un ennemi. Alors on l'a bien vu dans les années 30, l'ennemi c'était le juif Nathan et, et, et, et les, les, les juifs qui mettaient la main sur le cinéma français. Et aujourd'hui ben, c'est Netflix c'est Netflix qui, qui, qui est, le, qui est le, le, le grand Satan. Et donc ça permet de ne pas parler de, de SFR, d'Amazon, de Bouygues, de Sony, d'Universal Studios ou de Fox. Alors, Netflix serait-il devenu au cinéma orthodoxe français, ce que Monsanto est à l'agriculture biologique Voilà, le Centre National de la Cinématographie est-il créé par Bayer et par toute l'industrie chimique nationale Donc les adorateurs de la Croix de Masse, donc de l'Axe, donc faut pas oublier que l'Axe, ce n'est pas les troupes de l'Axe, l'Axe c'était le support qui était dans un cylindre qui était enduit du collodion qui contenaient à la fois la gélatine et les sels d'argent. Et après, ben, on a tous les experts en sensitométrie, courbe de noircissement, gamma, étalonnage, blanchiment et chimie, et qui veulent oublier, en défendant ce, ce septième art, les pollutions argentiques énormes et l'origine animale de la gélatine de leur sacro-sainte pellicule. Et donc on voit bien que la fin du cinéma argentique pour l'environnement, ça a été une extrêmement bonne chose. Alors, de quoi sont-ils nostalgiques Certainement pas de tous les invisibles qui respiraient à plein poumon le trichloréthylène dans les salles de tirage par immersion. Parce qu'effectivement, le trichloréthylène avait le même indice de réfraction que les supports euh, euh, films, Et donc, quand on faisait les internégatifs à partir du négatif, s'il y avait des micro-rayures sur ce support, eh bien, elles disparaissaient lors du tirage par immersion qui était fait dans du trichloréthylène. Par contre, les, les femmes qui travaillaient dans les laboratoires euh, comme le laboratoire éclair, elles en respiraient euh, toute la journée, ce qui n'était pas franchement bon euh, pour la santé. Alors, ces invisibles du cinéma français, comme Madame Marguerite, qui était euh, responsable du montage négatif au laboratoire éclair. Alors, moi, j'ai connu Madame Marguerite, alors je vais citer l'anecdote, c'est que j'ai travaillé en tant que chef monteur au centre audiovisuel de la cinématographie à Saint-Ouen, dans les années 80 du siècle dernier. Et le centre audiovisuel de la SNCF c'était le plus vieux centre intégré. Et donc ce sont des opérateurs euh, du centre audiovisuel et résistants qui ont tourné la bataille du rail avec René Clément après la libération et donc le CAV et SNCF était le plus ancien euh, centre intégré audiovisuel et c'est là où j'ai fait mes premières armes en tant que chef monteur euh, à la fois vidéo et cinéma j'ai fait mes stages labo euh, au laboratoire éclair et à LTC Saint-Cloud mais je n'ai jamais eu ma carte professionnelle de, de chef monteur et aujourd'hui j'ai beaucoup de mal même à toucher ma, ma retraite du régime général vu que mes années de cheminot ne me sont toujours pas comptées voilà. donc euh, je dis à la caisse nationale d'assurance vieillesse de faire avancer très rapidement mon dossier parce qu'il y a un délai que je leur fais courir, après je vais les poursuivre en justice pour leur manque de soins à s'occuper de, de, de mon dossier. Voilà. Donc euh, moi j'ai rencontré Madame Marguerite de ces Invisibles du cinéma parce qu'elle avait demandé à, à me voir. et Je ne comprenais pas comment quelqu'un qui était responsable du montage négatif à éclair, je pouvais demander à voir un jeune chef-monteur qui avait les cheveux beaucoup plus longs que moi aujourd'hui ce qui m'arrivait jusqu'aux fesses à l'époque et euh, avait du euh, voilà. Et donc je suis passé la voir et j'étais assis, donc elle, elle avait une gitoune en verre et derrière il y avait toutes les machines de, de, de groupage, de négatifs, de collage et tout et toutes ces femmes qui travaillaient euh, euh, sur les négatifs directs des, des longs-métrages françaises et étrangers qui était post-produit au laboratoire éclair, donc qui, qui regardait et qui dégroupait le négatif en fonction des numéros de bord, donc c'est coupe le négatif, il ne faut pas se planter, c'est le négatif de prise de vue. Eh bien, c est, c est, cette femme, j'étais assise dans sa, dans sa guitoune, elle était au téléphone, en train de parler à des réalisateurs pour le dégroupage des négatifs, et elle, ça faisait plusieurs fois qu'elle me regardait, moi j'étais dans mon coin, avec mes tifs, voilà, genre le grand, le grand du duche, et à un moment, elle me regarde, elle me fait, mais qu'est-ce que vous foutez là, là ça fait, ça fait une demi-heure. Ben, j'ai fait, il y a une euh, madame Marguerite qui a demandé à me voir. Alors elle me regarde, elle me fait, c'est vous J'ai fait, comment ça, c'est moi Elle fait, c'est vous le montage négatif 16 mm A et B Ben, j'ai fait, oui. Elle me fait, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit vous. Elle fait, je m'attendais à trouver un, un chef monteur de, de 80 ans. Elle me fait, mais. C'est vous cette image travail Je fais, oui. Elle fait, mais expliquez-moi. Il y a une colure doublée et je vois une sinusoïde qui commence 12 images et qui finit 12 images après. Elle fait, ça fait plus de 40 ans que j'ai pas vu ça. Le vrai symbole au glacex du fondu enchaîné. Elle fait tous les monteurs. Ils tracent deux lignes comme ça, ça fait un triangle qui ferme et un triangle qui s'ouvre à la colure. Mais je lui fais oui mais madame ça c'est un fondu de fermeture et un fondu d'ouverture c'est pas un fondu enchaîné elle me mais comment vous connaissez ça comment est-ce que vous connaissez ça et ben, je fais, moi j'ai fait, moi j'ai appris le cinéma dans les livres et j'ai appris dans un livre de, des années 20 où on montrait tous les symboles au glacex qu'il fallait faire sur une image travail pour la post-production du montage négatif elle fait que je suis sur le cul. Elle fait qu'un jeune comme vous connaisse ça. Et effectivement, aujourd'hui, j'entends plein de gens qui parlent cinéma, qui parlent technique et tout ça. Et en fin de compte, ces gens-là, ils utilisent euh, des outils numériques pour la post-production et euh, ils ont un mépris total pour l'audiovisuel. Ils veulent créer une frontière entre l'audiovisuel et le cinéma, comme s'il y avait une espèce de précaré euh, des adorateurs de la Croix de Malte et, et de la pellicule argentique et que de l'autre côté, il y aurait les espèces utilisateurs de téléphones portables pour faire des émissions en direct et autres zozos euh, qui utilisent une caméra à, à 2,50 euros et qui s'intéressent à faire du cinéma à faire de l'audiovisuel à faire de la radio-télévision et à raconter quelque chose à dire quelque chose et non pas à vendre euh, et à chercher à avoir de l'audience ce qui est euh, le, le, le degré zéro de la communication parce que comprenez bien si vous voulez avoir de l'audience vous allez être obligé d'adapter votre message au plus grand nombre et donc il va falloir tomber euh, assez bas voilà et donc le but réel enfin tout du moins pour des gens comme euh, certains euh, Grand Cinéaste ou rendre l'audiovisuel, c'est au contraire de tirer les gens vers le haut. Normalement, eh c'est ça, oui, parce que là c'est un peu dur pour moi, oui. Non, parce que je dis pas qu'il faut pas faire ça, mais non, c'est ton truc. Mais je, je sais pas faire un exposé sur le cinéma, mais qu'est-ce qu que tu je sais penses? C'est pas, pas si c'est intéressant, c'est pas, pas, pas que, que je trouve pas ça intéressant, non. mais si tu veux, euh, j'ai bah, cette idée qui aurait. Euh... Je sais pas, je, je, je sais pas vraiment, je, je pense que les états généraux du cinéma sont pas intéressants, mais c'est pas que c'est pas intéressant ce que tu dis, tu vois, je, je me permettrais pas de dire ça, mais... C'est pas un sujet. Non, c'est pas que c'est pas un sujet, mais... Je sais pas. On peut en parler. Si, on peut en parler, mais cette idée qu'il y aurait des, des réalisateurs qui tiraient vers le haut, que, tu aurais des puissances d'argent, en fait, c'est toujours le, le même truc, quoi, tu vois. Euh... Ah non, j'ai pas dit des puissances d'argent, j'ai dit que faire de l'audience, c'était justement chercher à faire de l'argent, c'est-à-dire que je ne je, je, je, je, je dis pas autre chose, Pierre. parce que justement, les gens qui dénoncent la, la finance dans le cinéma, ce sont les gens qui ont envoyé des... Oui, mais il des... n'y a pas de gens, c'est ça, c'est juste, c'est pour ça, non, je préfère m'en aller, vraiment, parce que c'est... Non, euh, non, non, mais as, as le droit de dire ça, mais les, gens, mais, mais, mais les gens, mais les gens, il n'y a pas de gens, voilà, c'est ça qui m'énerve. Il y a des gens ça mais il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de. Il y a des individus, il n'y a pas de gens. Et il n'y a pas des groupes qui que. Alors, c'est vrai que le groupe la SRF, Dieu sait s'ils sont si, Dieu sait s'ils sont cons comme des balais, je pourrais dire comme toi. Mais si tu veux, j'ai pas envie d'en en, en faire une pratique, de dire voilà, il y a les gens qui fonctionnent comme ci, si, qui fonctionnent comme ça je, je je vois pas je vois pas l'intérêt d'avoir de, des règles voilà il y a rien à côté les gens qui fonctionneraient comme ça bon qui feraient de l'audimat il y aura d'un côté des gens qui feraient pas de l'audimat il y aura d'un côté des puissances d'argent il y aura d'un côté des artisans je je dis pas que je dis pas que c'est pas intéressant c'est probablement vrai c'est probablement vrai mais moi j'ai pas ces compétences mais je m'en fous moi de la société je m'en fous de leur discours je, je m'en fous je m'en fous je, fous, je, fous, je non c'est le discours de, de, de c'est le discours de qui c'est discours de ce qui est imprimé. Maintenant, encore une fois, tu ne sais pas. Tu qu'à regarder, si tu veux, là. Ils ont passé le, euh, les états généraux du cinéma. D'abord, il y a peu de gens qui applaudissent, il y a peu de gens qui parlent. C'est en direct sur YouTube et ça marche. Et les gens qui commentent, c'est pas spécialement qui commentent. Donc, c'est donc agaçant de dire, voilà, il y a la CD, il y a le CD, la CD, la français qui existent. Bon, ils publient des textes, oui, c'est un fait. Mais ce pas les gens. Ils publient des textes. Bah, moi aussi, j'en publie. Toi aussi, tout le monde publie des textes. Mais ce n'est pas les gens. Quels gens? Et moi j'ai dit Goebbels. Bon, je m'en fous de Goebbels. Oui. Enfin, Goebbels, quoi, Goebbels C'est vraiment. Non, je m'en fous pas de Goebbels. Mais c'est bien ça qui, qui m'énerve dans cette histoire de Charlot. Tu vois, c'est de montrer. Ah ben voilà, le mal absolu, il y a eu un dictateur. Ah ben oui, il y a eu un dictateur. Bon, ben voilà. Alors il y a un dictateur Poutine, il y a un dictateur Goebbels. Mais en fait, on a trouvé le responsable du, du monde, c'est un monsieur qui est méchant, qui est un dictateur. Voilà. Voilà. Et puis ça fait Voilà, il y a un méchant, puis. Voilà, donc il n'y a pas un mot euh, sur les gens qui font des trains, parce que c'est grâce aux trains qu'on a déporté les Juifs. Il n'y a pas un mot sur la trahison du Parti communiste, etc. Ah ben, il oui. y a, non, non mais je parle, je parle dans le discours. De, de, ah ben, dans je ne parle, parle pas toi, je parle de Charlot, ah Mais oui. alors, de toute façon, les discours, de toute façon, ne sont, sont pas intéressants, y compris le mien. Mais si tu veux, voilà, face aux états généraux du cinéma, peut-être qu'on aurait dû, euh, enfin, moi le premier, hein, peut-être que j'aurais dû faire autre chose dans la salle. Je ne sais pas. Moi, que... Mais c'est pas intéressant de parler d'eux quoi, de dire les là, gens, le, le groupe la SRF, quel groupe Il n'y a pas de groupe la SRF, il y a des gens qui écrivent qui des papiers, qui signent des papiers du nom SRF. Voilà. Mais alors on peut trouver les noms des gens si tu veux. Il hein, y a les noms, il y a une liste de gens, il y a une liste d'administrateurs, il y a une liste de je ne sais pas quoi, mais ça, ça serait de dire voilà, les gens, et ben, les gens ils sont ceux-ci, ils sont cela. Donc a, encore une fois, il y a des méchants et des gentils, il y a des gens qui manipulent les autres, il y a des gens qui ne les manipulent pas, puis il y a des gens bien. Y a, ah Franchement, ouais, ouais, c'est le ouais, degré... je ne euh... ouais, suis pas du tout comme ça. Bah, pourquoi pas hein. Non, mais ce n'est pas, pas mon discours. Pas. Moi, si. je te dis justement, c'est qu'il y, y a eu des évolutions euh, technologiques. il y a des évolutions. Alors, justement, j'en parle. La... Ah, non, la... La... La... Ah, non, si, si. C'est-à-dire que... Que... que... Moi, je m'en fous. Ce n'est pas que je m'en fous des évolutions technologiques. Mais, mais, mais à quoi ça sert de rappeler qu'il y a eu... Euh... Bah, je ne te dis pas de ne pas le faire. Hein. Tu as, as raison. Mais... Moi, je pense que c'est... Mais quelle est la finalité d'expliquer dans une radio... Il y a eu au début euh, du Super 8, en fait de l'Argentique, après il y a eu, je ne sais pas, quel est l'intérêt Justement, l'intérêt, c'est de bien, de bien dénoncer le discours qui veut qu'il y ait une frontière entre... Non, le discours entre l'audiovisuel, il faut arrêter de dire n'importe quoi, oui. le discours entre l'audiovisuel et le cinéma, c'est pas forcément la journée. SRF, c'est une histoire de comptable du CNC, donc ce n'est pas, pas, pas les auteurs qui veulent ça. Bah, ah certains non, auteurs j ai, j ai pas bon, choses. certains auteurs veulent ça, probablement, mais je ne sais pas, mais la, dénoncia, la différenciation audiovisuelle euh, cinéma, c'est une histoire de plan comptable. Alors pourquoi c'est apparu Je ne sais pas. Et c'est crétin, à mon avis, de dire c'est apparu, parce que là on retombe dans le syndrome du dictateur, à cause de Pierre-Paul ou Jacques qui a décidé de faire une dénonciation. Oui, quelqu'un a signé un jour un décret, il y aura audiovisuel et cinéma. Alors, soit c'est Jacques Lang, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un a signé ça. D'accord. Quelqu'un a signé aussi « Ok, aujourd'hui, on envoie l'armée rouge en Ukraine. Donc le responsable, c'est Poutine. » Voilà. Le débat est clos. On trouve le quelqu'un, c'est fini. Et en quoi c'est intéressant c'est juste ça qui m'énerve. En quoi ça... Oui, bah ça, en quoi c'est intéressant J'en ai rien à foutre de cette affiche. Non, mais enlève-la. Enlève-la, j'en ai rien à foutre de cette affiche. En quoi elle est intéressante En quoi elle est intéressante En quoi elle est révélateur de quelque chose Il est... y, y a des gens d'un groupe qui s'appelle le film français. Il oui. y a un mec qui, qui fait la maquette, qui a fait, qui a fait cette image. Oui. Alors après, tout le monde est dégommé. c'est pas grave. Non, non, mais oui, tout le monde est dégommé. Tout si, est... si, tout le monde est dégommé. Non, moi, bah, moi, je, moi je, je le dégomme pas. C'est-à-dire que justement, je, je trouve Oui, mais que... en quoi c'est révélateur de quelque chose de montrer cette image euh... En quoi c'est révélateur que le film français fasse une image Allez. merdique En quoi c'est révélateur de quelque chose C'est-à-dire une... qu'il y aurait des méchants. Encore une fois, les mais méchants, c'est le mais film français. C'est pas, une... les... pas une image merdique. C'est comme, comme cette image-là. Aucune, aucune image n'est merdique. Oui, les, quoi, les, les images racontent quelque chose. Raconte pas l'image du film français Alors, raconte d'un groupe. Non, elle raconte d'un groupe qui s'appelle le film français qui a fait cette image. L'image Je ne sais même pas qui... C'est juste ce ça qui m'énerve. Tu sais qui c'est le film français Tu sais qui c'est qui a fait l'image C'est peut-être le stagiaire C'est peut-être... Oui. Donc, alors à quoi ça sert d'en parler À quoi ça sert de dénoncer le film français J'en ai a du film français. Regarde, les juifs mettent du cinéma français. Tu vois, les juifs sont maîtres du cinéma français. Ça, c'est une exposition à Paris. qui c'est qui l'a faite Alors, justement qui c'est qui l'a faite Justement Mais qui c'est qui l'a faite Là, c'est pas l'important, c'est pas qui l'a fait. L'important, c'est l'image. l'image, c'est quoi Alors, l'image, justement, l'image. il y a l'image. Et il y a le texte, les juifs mettent du cinéma français. Oui, et, sur, et sur, et sur l'image que j'ai montée précédemment, il y a un mot reconquête. Et reconquête, justement, tout à l'heure, jean Oui, genre. mais qui l'a fait cette image, encore une fois. Ce n'est pas le film français. Mais on s'en fout bon. de qui l'a fait. Et alors quel intérêt de parler de. La... Quel intérêt de, qu a intérêt de... La... de parler Elle des photos des fascistes ne sais pas qui l'a fait. Oui, C'est ce, ce qu'elle qu ce qu qu raconte. raconte. Oui, mais quel intérêt d'en parler. Effectivement, sur l'image du film français, moi j'ai mis reconquête, j'ai mis Zemmour. Je trouve ça l'avoir voir. Et Rikiki, moi je l'ai mis. C'est Rikiki, je l'ai fait à partir de Reconquête, c'est le logo de, du, du parti de Zemmour. Et moi, j'ai créé ce logo, Rikiki, justement, parce que bleu, blanc, rouge, national, français, le cinéma, l'image. C'est pour bien montrer que l'image, en elle-même, elle raconte quelque chose. Oui, mais on s'en fout. Mais non mais pourquoi il faut l'expliquer aux gens Non, je ne l'explique pas aux gens. Je, je, je montre des images. Tu vois, c'est comme là, les cahiers du Corona. La, la, la, la mort du public euh, en quoi, en quoi est-ce que c'est intéressant c'est pas intéressant sauf que ça reprend l'image des cahiers du cinéma et... La mort du public, c'est parce que justement ceux qui se ce que ceux qui se veulent de l'orthodoxie du cinéma essayent de nous faire croire que la crise de la Covid, à, à, à, à, à la fréquentation des salles, le bilan comptable, exactement ce que tu dis, justement le bilan qui, comptable. Eh et, et bien, ce, ce sont les gens qui, de l'industrie du quel cinéma. Les gens, c'est quoi les gens, gens C'est juste ça. Qui est, non mais je les industriels du dire, cinéma. Parce que ça m'énerve. Les okay. industriels. Non mais je te dis cinéma. pas. Je te dis. Eh ben c'est qui On va faire une liste de gens alors. Mais ouais, non, mais justement. C'est le script, c'est le... Justement la liste c'est le mec qui fait un liste, la liste, la liste, c'est eux qui dit. la font. Ils, ils ont désigné l'ennemi, l'ennemi c'est Netflix. Ils ont dit l'ennemi c'est Netflix pour justement ne pas parler de SFR, pour ne pas parler de Fox, pour ne pas parler d'Amazon. Voilà, et c'est ce que je dis moi, oui, c'est mon discours. Non, je ne fais pas pareil justement, je dis qu'il n'y a pas d'ennemis, je dis que les mutations du cinéma sont liées à des mutations euh, historiques, et donc il faut comprendre le contexte, et donc il ne s'agit pas de gens, il ne s'agit pas de gens, et donc comprendre le contexte, je vais te je vais justement Pierre, c'est en ça où, où les choses deviennent réellement int intéressantes, c'est que l'industrie balbutiante du jeu vidéo... C'est 1972. L'américain Atari distribue Pong, le tout premier jeu vidéo, à rencontrer un véritable succès commercial. Les premiers Manistroscope VHS, eh bien, 1976 au Japon, 1978 en France. Elle, cela précède les mutations stellaires et guerrières, et oui, stellaires et guerrières, de l'industrie audiovisuelle mondialisée. Épisode 4 de Star Wars, sorti le 19 octobre 1977 en France. Et c'est pour ça que dans l'image et dans le cinéma, il n'y a, y a, a pas de gens, il y, y, a, y, a, y, a, y a des films, il y a des films comme les, les films de les films de Georges Méliès euh, et on a euh, la technologie comme cinémacanica euh, qui, qui fabriquait euh, des, des mécanismes pour euh, le cinéma on a le, le, le cinéma et l'audiovisuel qui sont utilisés par le comité international olympique sur les Jeux olympiques de, non, non, de, ça de, de, est, de Berlin Ça veut dire qu'il y a un ordre tout à fait clair, tout orienté. Il y a un groupe qui fait des verres, Après, le groupe est repris par les nazis. Et après, c'est repris par le chrétien. Il y a non. toute la société est organisée. Quoi. Non, non, non. non. Les, les, les, les, il faut. Il faut... Ça c'est une, c est, c est ça, ça, ça. c'est une vision complotiste. Ah non non, je te demande, bah, je ne sais pas. Ah oui, justement, justement. Ah, c'est ce que tu dis Non, c'est pas ce que je dis. Non non, justement, c'est, pas du tout ce que je dis. Là, qui qui qui a compris euh, ce que va apporter le mécanisme de la croix de mal C'est Georges Méliès. C'est pas les Frères Lumière. C'est Georges Méliès qui a compris qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme. Il s'agit d'un moyen qui va permettre de faire rentrer le théâtre dans dans un et les arts visuels dans un nouveau monde et Georges Méliès c'est vraiment non c'est pas un héros non c'est pas un héros Georges Méliès donc c'est quelqu'un qui a trouvé un dispositif de spectacle nouveau c'est quelqu'un qui a tort c'est quelqu'un qui a tort Georges Méliès parce que parce que il a raison avant tout le monde et le meilleur moyen d'avoir tort c'est d'avoir raison avant tout le monde et, et, et, et quand on parle justement de Laurel et Hardy qui ont fini justement parce qu'ils parce qu n'ont qu pas négocié les bons contrats et qui se sont fait voler leur, leur, leur travail, on est là justement dans l'industrie du cinéma mais, rien, qui écrase rien, qui, qui écrase qu sont tôt, hein, qui écrase sait, les qu -ce artistes. Non ils s'en foutent. Mais qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu en sais J'en sais, sais rien. Alors, Jean, Jean, en tout bon. cas, moi j'ai trouvé que c'était super vu. intéressant. C'est -ce un une fresque historique sur le cinéma. Il y a des tas de choses que j'ignorais un qu et qu qu que j'ai appris ce soir. J'avais préparé des conneries pour vous dire, mais là je suis sans voix et je trouve que c'est super intéressant. On repasse à niveau. Sur justement, sur Star Wars, donc c'est dans si tu veux. Moi, ce que je vous reproche aux étagères du oui. cinéma, c'est d'avoir une explication sur le monde, que je ne trouve pas intéressante. Mais encore une fois, c'est là le fond de la question. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une explication de ce qui s'est passé et d'expliquer aux gens on on pas, on pas oui, Là, on n'aura pas l'explication de ce qui s'est passé. À quoi ça sert d'expliquer aux gens non, ce qui s'est passé non, À quoi non. ça sert de leur dire non. voilà, je ne dis pas de ne pas le faire, hein. après tout, bon, je te. Pierre, pas pour ça, garde tu, tu fabriques te d'abord. Bon, a, mais, apparaît, mais ça, on, ce genre de conneries, paraît. bon, ce genre de propos, je retire le mot connerie. J'ai tort de c'est une connerie. Ce genre de propos, je ne dis pas qu'ils ne sont pas valables. Effectivement, quand tu fais un gâteau, etc., etc., je ne dis pas que ce pas des propos valables. Mais moi, je n'ai pas, disons, personnellement, je n'ai pas envie d'entendre ça. C'est pour ça que je m'en vais parce que ça ne m'intéresse pas. c'est je parlais des du cinéma non, et des ça, femmes ça, qui, qui ont respiré du trichloréthylène. Oui, ben, parce je que fous. parce que pareil, parce que, que la technologie. C'est pas, pas que je m'en fous. C'est le rapport social et économique oui, mais, de la technologie. mais les gens le savent ça. C'est pas que je m'en fous non, que des non, fa... non, pas que je m'en fous non, que des non, femmes aient, aient respiré non, du trichloro du pero je sais pas quoi. C'est pas. m'en fous pas que des femmes soient mortes parce qu'elles ont respiré des machins pour faire des films. Ça c'est c'est pas ça. Je m'en fous mais quel est l'intérêt alors, on peut, on peut faire une émission là-dessus, les femmes ont, ont respiré, etc. Bon, D'abord, les gens le savent. S'ils ne si, savent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de faire. Ni la le Covid, ni Netflix, bah, ni la télévision d accord, d accord. qui a tué le cinéma français. Mais j'en ai un pour les du cinéma français. Et, et, et quel est Non, mais le, le, le, le, nous, ce qu'on qu fait aujourd'hui. On parle état généreux du cinéma collectif et des ça, ça, intéressés. c'est un titre à moi, c'est pas grave. Hein. Oui. Je, je t'en laisse la paternité, j'ai pas de droit d'auteur, je m'en fous. Et alors, après, tu peux prendre mes. Je m'en fous, ça, ça... c'est pas ça la question. Mais puisque tu parles état généreux, dans mon point de vue, les états généreux n'étaient pas faits pour désigner euh, une histoire, d'expliquer ce qui s'est passé aux gens. Je trouve que d'expliquer, bon, je ne te dis pas de pas le faire, je retire, je retire ce que j'ai dit, effectivement, je suis dans l'erreur. Peut-être c'est intéressant d'expliquer, disons que moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, que je ne et... vois pas l'intérêt, moi, de mon point de vue. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein, je répète calmement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Okay. Je ne vois pas l'intérêt. Je, je pense que l'explication, c'est un moyen de prof pour empêcher que les gens fassent quelque chose. C'est peut-être de la parano. Non, moi, je je inciter les gens à faire du cinéma et je dirais même à faire leur cinéma au, au sens propre, au sens, au sens figuré il faut justement leur montrer que le cinéma n'est pas une affaire d'argent et ce cinéma donc, français, ces industriels du cinéma français, oh, ils ne parlent que d'argent oui, bah, de ben, contrat, mais même pas de, de, vrai. Qui, de, de qui droit, qui qui ils qu ne euh, parlent d'argent que les, les gens qui dirigent les stages généraux de la culture c'est quoi, c'est du et, cinéma et, et c'est et et bah, bah, personne, bah, c'est personne ils sont deux, pourquoi parler d'eux ils sont deux, il y a plein de gens qui font des films parce que si on parle de des états généreux, il faut dénoncer... Alors, je vais t'expliquer pourquoi il faut dénoncer le fait de désigner un ennemi euh, comme étant euh, Netflix. C'est que justement, il n'y a pas d'ennemi. C'est-à-dire que euh, le, quand je parle des évolutions techniques du jeu vidéo et, et du rapport d'argent euh, qui, qui va apparaître entre le jeu vidéo, qui est, qui est un art audiovisuel aussi, et, et le cinéma, c'est justement pour expliquer pourquoi tous les industriels du cinéma se pleurent sur les, ba sur les baskets euh, en, en volant faire croire qu'il s'agit là d'un problème artistique. De toute façon, ce pas tous les industriels pas du pas cinéma. Bon, D'abord, c'est pas tous les industriels du cinéma, à la fin, ça finit par être de discours, c'est les états généraux du cinéma, C'est pas tous les industriels du cinéma, il y a des tas de gens dans ce pays qui sont... C est, c est... C'est la du cinéma d'auteur. Voilà, alors les industriels du cinéma, ils ne se plaignent pas, ils vont très bien. Ils gagnent plein d'argent grâce à Netflix, t'inquiète pas pour eux, ça va très bien. Donc, déjà, c'est une connerie de dire ça, au niveau factuel, excuse-moi, c'est quelque chose de faux. Ce n'est pas le cinéma industriel, c'est le cinéma d'auteur qui, qui organise les états généraux. Mais le cinéma industriel français, il va très bien. Bah, t'inquiète pas pour lui, il n'a jamais dit qu'il était en danger, il ne se plaint de rien. Donc ceux qui se plaignent, c'est les cinémas dits d'auteur. Voilà. Donc c'est oui, pas le cinéma industriel. C'est le, le cinéma salarié et professionnel qui estime euh, qu'il est qu'il est grugé par C'est Le cinéma d'auteur Le cinéma, d auteur, d auteur, le cinéma que, professionnel. Professionnel et salarié, ils gagnent ils, plein d'argent. Et ils disent que l'industrie bah, Bon alors Cyril Hanouna, pour être pour exemple, oui. pas mal, bah, ça va, ça, ma pierre, elle tourne. Donc oui. c'est pas le cinéma qui se plaint, c'est le cinéma d'auteur. Donc c'est crétin de dire ça, enfin excuse-moi, c'est déjà, déjà, déjà faire des catégories qui n'ont pas, pas lieu d'être. Il y a un groupe de cinéma d'auteurs qui avait des subventions qui n'en a plus, ben, c'est tout, voilà, mais c'est pas, ils sont pas liés à l'industrie cinématographique. La, la, la, la chute de fréquentation des théâtres euh, cinématographiques en France pendant la crise de la Covid, alors qu'en Espagne on pouvait aller au cinéma en, en portant un masque, euh, a fait qu'une partie de l'industrie cinématographique, et notamment au niveau de la, la distribution. c'est pas l'industrie cinématographique, c'est la salle de cinéma. L'industrie cinématographique, elle se porte très bien. Ils vont faire leur truc sur Netflix et tout. C'est la salle de cinéma qui se plante. Faut pas confondre la salle de cinéma et l'industrie cinématographique. L'industrie cinématographique va mal. Parce non, elle que... va très bien. Non. Mais c'est crétin de dire ça. Le laboratoire éclair par exemple. Oui, il a fait faillite. Il a fermé. Non, il n'a pas fait faillite. Si, il a fermé. Il n'existe plus. Affermé. Il y a dix bah, labos qui ont fermé. Donc, oui. Ils ont fermé parce que, parce que l'argentique n'existe plus. C'est pas que l'argentique n'existe plus. L'argentique n'existe Oui, bon. L'argentique existe encore et existera toujours, euh, ne serait-ce qu'à travers euh, les séparatifs pancro euh, ne... bah, Je ne sais pas, on ne fait plus de films en argentique. Comme on fait plus euh, de... De de plus en plus on ne fait plus de films en argentique bien mais bien je bien dirais bien. que si des gens défendaient réellement le cinéma d'auteur ils comprendraient qu'actuellement le cinéma d'auteur il se fait majoritairement de manière numérique et pas du tout de manière argentique parce que si tu n'as plus de labo, comment est-ce que tu fais du cinéma d'auteur argentique Il y a des gens qui redemandent de faire des films en des pellicules c'est un secteur à me semble-t-il qui existe dans le cinéma dit expérimental les gens dans le cinéma expérimental oui ne veulent tourner qu'en pellicule. C'est pas le propos de la CRF. Et de, de, de, de, de, de, si tu veux, l'industrie cinématographique se porte très bien. Le fait que, que Éclair, elle fait faillite, ça n'empêche pas que l'industrie cinématographique fasse faillite, au contraire. Je vois aucun rapport avec ça. Je ne vois aucun rapport avec ça. Effectivement, il y a des secteurs entiers de l'industrie qui ont fait faillite. Ça n'empêche pas que l'industrie prospère. Voilà, c'est triste à dire. Donc c'est pour ça que c'est crétin. On a dit, c'est pas que c'est crétin, mais ça n'a pas grand sens de dire. Voilà, si, si. Euh, je, je, on parlait de l'industrie cinématographique française. Parce qu'effectivement, l'industrie cinématographique euh, aux, aux États-Unis, ou en Inde, ou même en Chine, elle est particulièrement euh, prospère. Par contre. Aussi. Non, l'industrie cinématographique en France, il y a beaucoup de producteurs qui boivent le bouillon, oui, alors, il y a beaucoup de techniciens alors, bon, alors, qui, est ne pas qui ne, qui ne trouvent plus dis de, au bout de, la... de, de, de bah, travail, Oui, Et donc, et donc, et donc, ceux qui travaillent encore, souvent, utilisent justement les techniques numériques. Et, et, et justement, le fait de vouloir dissocier. Le cinéma du reste de l'audiovisuel, c'est justement. Non, mais c'est personne qui a fait ces distanciations. Il y a pas justement. Il y a pas eu un groupe. C'est juste ça qui est énervant. Il n'y a pas, il a pas eu un groupe. C'est même pas le CNC qui a fait ces distanciations. Je ne sais pas qui l'a fait. Moi, je peux te dire que c'est le CNC parce que et je le sais parce que personnellement. Alors ok, oui, c'est le CNC. Le CNC, c'est qui Le CNC, c'est qui Le CNC, c'est des gens cooptés au niveau du centre national de. C'est l'État, c'est l'État. C'est l'État, bien sûr. Qui, qui, qui a nommé le dernier directeur de, du, du CNC C'est l'État. C'est Emmanuel Macron. Oui, mais dans les commissions, c'est l'État. Ben, dans les commissions, c'est aussi l'État de manière indirecte. C'est pas l'État. De, de non, manière indirecte C'est pas l'État. Oui, mais de manière indirecte. Je c'est pas l'État. De manière indirecte, c'est l'État. Non, c'est pas l'État, c'est des réalisateurs. Voilà. Et donc, quand, quand, quand on arrive à, à avoir une industrie notamment audiovisuel, comme le jeu vidéo, qui représente en chiffre d'affaires tous les ans plus du double de toute l'industrie cinématographique et musicale ça euh, ça ensemble. L'industrie cinématographique bien. Et, bien, des ça et bien, et les et vidéos, ça bien. C'est en faillite, parce on, en faillite, c'est le cinéma d'auteur. Et et on on s'aperçoit que... L'investissement. Non mais vraiment c'est une question de fond, hein. en, oui, en quoi le cinéma d'auteur était intéressant En quoi le cinéma d'auteur était émancipatrice pour qui que ce soit, le cinéma dit d'auteur En quoi Godard, est, en quoi le cinéma d'auteur reconnu par le CNSC était est, est, est, est, est quelque chose d'intéressant Mais l'industrie cinématographique elle, elle se porte très bien, ils font des jeux du vidéo, comme tu viens de dire, ils ont triplé leurs bénéfices. Donc c'est quoi ces conneries Le cinéma l'industrie française marche très bien, voilà, l'industrie d'armement marche très bien, tout marche très bien dans ce pays. Le problème c'est la finalité. Le problème c'est la finalité. Ce n'est pas de ce dont tu parles. En défendant En disant qu'il faut défendre le, le, qu'il faut faire une distinction entre le cinéma audiovisuel, le cinéma et l'audiovisuel, que tu poses cette problématique, c'est pas la mienne. Ah ben moi C'est la mienne parce que justement, la mienne c'est la finalité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu, quand, tu, quand tu veux faire de l'audience, tu es obligé d'attendre bon, ton des discours des qui, veux, faire, faire de l'audience. Mais qui veut faire de l'audience Ça suffit ah avec bah. ces conneries. Qui veut faire de l'audience Qui gens, veut faire de l'audience Les gens qui veulent gagner de l'argent. Et eh ben, qui veut gagner de l'argent Les gens qui ont des plans d'investissement. Et qui veut des plans d'investissement Les industriels. Et ben c'est qui les industriels C'est juste ça qui m'énerve. Qui veut gagner de l'argent dans ce pays Personne ne veut gagner de l'argent. C'est faux. C'est faux, je, je vais te dire pourquoi c'est faux. C'est énervant, ce discours. Qui veut gagner de l'argent Je te vois que c'est bah. le problème, les gens ne veulent plus gagner. Les gens désertent C est, c est, évidemment, tous les logiciels des années 70 sont en train d'exploser. Alors, ça peut te faire chier. et ben, personne. Eh ben, personne. Il y, a des, il y a des tas de gens qui gagnaient de l'argent. Ils démissionnent. Tu vois, il y a des, des chefs d'entreprise. Ils démissionnent. Il y a des cadres supérieurs. Ils démissionnent. Il y a des réalisateurs qui avaient plein de dés. Ils démissionnent. Je peux te faire la liste de tous les gens qui ont démissionné. Donc, re ressasser ce genre de stupidité. Enfin, c'est pas la stupidité non, mais, de, de ce genre de, de mais, fausse information. Mais, mais, de dire, justement, dire il n'y a que, pas de gens qui veulent gagner de l'argent. La du cinéma français est florissante. Oui, elle est florissante. Que, que donc le cinéma français va bien. Oui. C'est une absurdité. Non, oui. le cinéma français va mal parce que justement. Mais pourquoi il va mal pour, les, bah, pour le cinéma d'auteur Parce que parce que justement, le cinéma c'est pas une industrie le cinéma n'est pas une industrie. Et justement, ce qui va mal, c'est que dès le début, les seules personnes qui ont lutté contre le fait que ça devienne une industrie, c'est des gens comme Méliès. C'est pour ça que ah quand oui, C'est Mais, mais c'est dis... quoi ces conneries sur Méliès? Mais c'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi ces conneries? Attends. Contrairement, contrairement à l'autre abruti. Contrairement à l'autre abruti. et ben, non. parce qu'il avait un mauvais si, comptable. Contrairement, contrairement, contrairement à l'autre... Si, si, non, contrairement à l'autre abruti. Non, non, non, non, non, J'en ai à branler. Contrairement à l'autre abruti de, de, de, de Charlot, Méliès mais yes, a... a... Méliès, mais... mais... qu'est-ce que c'est que cette connerie yes... euh, J'ai un grand respect pour lui, pour ses films. Qui te dit qu'il ne voulait pas faire de l'audience Bien sûr qu'il voulait faire de l'audience. Mais qui te... qui te dit que Pierre il veut, il veut pas que ses films soient ouais. regardés ben Moi, je le dis. Oui, j'ai je... oui, tu... Ça ne oui. m'intéresse pas cette question. Eh bien, moi, je vais te dire, elle est, est une une elle est intéressante dans le bureau. Ça ne m'intéresse pas. Que... C'est est... comme ça, ça je... ne... cette oui, question ne m'intéresse pas, que elle... pas et je m'en fous. Parce je m'en pas cette question ne t'intéresse pas Pierre qu'elle n'est pas non, intéressante. Non, ça, c'est vrai, tu as raison. Ça, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais remettre, remettre encore. Pourquoi cette question m'intéresse Pourquoi remettre Mais ça je fais des films avec Pierre Pourquoi ne reparler de ça Je fais des films avec Pierre Mirachkovski parce qu'il ne recherche pas l'audience. Et pourquoi Parce que je dis que l'audience, oblige les gens à adapter leur discours. Bon, moi, c moi, c'est pas pour ça qu'on voilà. fait pas. Moi, c'est pas. Pour... Non, vas-y, si moi, m'achète pas l'ambiance. C'est pas du tout parce que j'ai besoin. De... C'est pas du tout pour la raison que tu dis. Bon, c'est ben, oui, C'est bon, parce que justement, on fait des films ensemble pour des raisons différentes. Peu importe. Tu vois, mais si, là, c'est important. Ça n'a aucune importance. C'est très important. Mais Cette idée, voilà, que des gens se lèveraient tous les matins. Et il se dirait, je vais faire de l'audience pour faire de l'argent, je trouve ça particulièrement crétin. Excuse-moi parce que tu n'es pas dans la tête des gens et tu n'en sais rien. Ça c'est des méthodes staliniennes, excuse-moi de dire, machin il agit comme ça, il a fait ce film parce qu'il voulait de l'argent, il voulait de l'argent. Qu'est-ce que tu en sais Qu'est-ce que t'en sais T'es Dieu Qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce que tu connais des motivations des gens Donc déjà cette phrase, voilà, il y a des gens qui font de l'audience pour faire de l'argent, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien, moi, Voilà, je... je te le dis franchement, moi, tu n'en sais rien. j'ai cité un livre, TF1, la chaîne qui voulait diriger la France, donc oui, c'est un livre de, de Pierre Péhan Pierre et oui, Christophe Nick. Ah oui d'accord, il ne voulait pas faire de l'audience lui, Je suis de ma gueule. Pierre Péhan, tu... parce qu'encore toi et moi c'est pas grave. Pierre Péhan, tu <rire> oses citer un mec qui s'appelle Pierre Péan qui va critiquer une chaîne qui veut faire de l'audience, bon pourquoi pas. Mais Pierre Péan, il n'a jamais il a jamais fait des bouquins de merde pour faire de l'audience c'est ridicule C'est enfin, ridicule, citer un mec comme ça, qui dont ah, le but... Il a, il, il a toujours voulu faire de l'audience. Bon ben c'est pas grave, je oui. m'en fous qu'il voulait faire de l'audience. Mais quel intérêt l'intérêt de, de, de, de rentrer dans le terrain, de sonder le cœur des gens, et de dire voilà, ceux qui ah, là, veulent faire pas, de l'audience... pas sonder le cœur des gens. Là, là, là, là je te dis, c'est pour citer euh, un livre dont un des auteurs est Pierre Perrin. Voilà. C'est-à-dire TF1... Bolloré, le mec en service, tous les matins, il se lève, c'est comme Poutine d'ailleurs, il dit aujourd'hui voilà ce que je vais faire, aujourd'hui voilà je vais faire ça, je vais manipuler, je vais, virer, je vais virer la stagiaire, la remplacer par le stagiaire, ok, ça j'ai déjà écrit là-dessus, mais la finalité de ça c'est quoi La finalité de quoi c'est ça Et bien c'est que Poutine il est, son machin se casse la gueule, était les, était enfin perdu par le marché, donc cette, cette légende, excuse-moi, c'est une légende, qui aurait des puissances d'argent que le mec se lèverait, tous les matins pour faire son truc, bah, c'est le truc à Goebbels, excuse-moi. Oui, bah oui c'est à à, à, Cannes, lors de 19... oui, à, à Cannes, lors de l'édition. À Cannes, lors de l'édition 1987 euh, du festival de Cannes, le propriétaire de Téléphone est il là Et donc, euh, je cite le propriétaire de TF1, Francis Bouygues. Alors, ah oui, c'est l'ombre. J ai, j ai, j ai plus, ah, ah, voilà, j'ai plus de lumière à cause de ça, ils veulent tous voir leur tronche à la télé, oui, alors, -ce il en ils, dans sa bouche, bah, attends c est, c est, je, je cite Francis Bouygues, ils, dans sa bouche, ce sont avant tout les politiques, or Bouygues est celui non, qui non, les non, connaît non. le mieux... Depuis le début des années 50, l'encerclement des élus est l'une de ses spécialités. Et, Et pas seulement. Et, Et... c'est quoi le résultat, le genre de conneries que, que tu cites C'est quoi le résultat C'est un échec total, plus personne ne vote aux élections. Plus personne ne vote aux élections. Donc à quoi ça sert de ressortir est -ce, est -ce, ces trucs du monde diplomatique, de cette connerie du monde diplomatique Ça je maintiens. Plus que, personne ne vote aux élections, est -ce que donc que ça Est-ce que tu penses que le fait que plus personne n'aille ouais, voter aux élections soit quelque chose de négatif non, moi, je trouve bah que Alors, extrêmement à quoi publicif. ça sert de parler de ça? Bah c'est bien les conneries du monde diplomatique. C'est bien non, les conneries pas, du monde diplomatique. Si, si, c'est à et toute la racaille. Non, non, non. Tu vois, moi, si je fais comme toi, je chie des gens. <rire> de, de, de, de, de, faire, de faire croire, justement, qu'il y a un monsieur au bruit qui se réveille tous les matins. Et qui dit, je vais manipuler les gens, comme ils veulent tous, et je me suis fait une spécialité, etc. Bon, et de le monde diplomatique et tous ces abrutis d'ajouter, vous voyez où on en est, on ne peut plus rien faire, parce que de toute façon, on nous manipule. et ben, le résultat, quoi Le résultat, quoi Le résultat, encore une fois, c'est que Poutine est en train de perdre la guerre, un. Hein et deuxième point, c'est que plus personne ne vote. Donc il, il, il, a, il a, ils ont obtenu quoi les bah, puissants d'argent C'est des éléments ont... positifs eh ben, oui. oui. eh ben, alors quel intérêt de ressortir ce genre de trucs bah, de de que, dire c'est parce que je c'est parce que je sors ce genre de truc que de plus en plus de gens comprennent que il faudrait le quorum dans les élections et que l'abstention ou le vote blanc est une des meilleures des choses oui, c'est une, ça, ça, est une, ça, est une ça, est véritable est, expression c est, c est, c est, c est démocratique c'est ton opinion c'est pas la mienne c'est la c'est pas mais quelle est la finalité de ressortir en boucle tout le temps Voilà, il y a des puissances d'argent, les gens ne pensent qu'à l'argent. Quelle est la finalité de ça Quelle est la finalité Ils sont très très méchants. En s'appuyant sur des faits. sur des faits. D'ailleurs comme j'avais dit. Alors les puissances d'argent, il y a des puissances d'argent Non, alors on pourrait savoir parce que. Je trouve que c'est une lecture intéressante de l'histoire. Oui, moi ce que je ce que je pense c'est que les, les événements arrivent et à partir de là différentes personnes prennent des positions. Euh, personnellement, euh, je, je ne pense pas euh, avoir fait euh, l'éloge de Goebbels. Euh, non. Je ne je, je, je pense pas non, du tout je à, pas dit que avoir, à, avoir fait euh, l'éloge de J'ai dit que dans la mesure où, où Serge Alimi et ce genre de péant que tu cites parle de puissance d'argent et qu'il y a des gens qui rigolent et qui manipulent les autres, j'ai juste dit, bah, ça tombe bien, Goebbels disait pareil, sauf qu'il disait que c'était les juifs. Alors eux, ils disent que c'est pas les juifs, ils disent que c'est un groupe. Je vois pas la différence de raisonnement, ça ne veut pas dire que je te traite de support de Goebbels. Ce pas ça que je dis. Si je l'ai dit, je retire ce propos et je te demande, c'est de un malentendu, je me suis mal exprimé. Mais dans la mesure où certaines personnes disent il y a des puissances, d'argent, ou en citant le, le mec de TF1 qui, qui répète « hilar je les manipule tous eh », et ben, c'est des propos à la guebelle. je suis désolé. Voilà. Alors ça c'est le Pins, Pins Coca-Cola de la 11e Olympiade de 1936. Voilà, et euh, moi j'appelle au boycott des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Bon ben ça tombe bien c'est le cas. Le comité... non, mais ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on peut quand même arrêter avec ça. Ça tombe bien, il y a plein de vies qui veulent pas le programmer. Alors on pourrait se demander pourquoi d'ailleurs. Oui, c'est très intéressant, je ne sais pas les raisons. Moi, moi je sais qu'actuellement, euh, les, les, la gauche à poil dur, elle est complètement sur euh, la Coupe du Monde de football au Qatar. Moi, comme, étant comme Pierre des Proches, euh, allergique euh, au, au, au football, j'en ai rien à branler. Mais, mais que par contre, euh, me faire emmerder... Euh, sur ce qu'ils appellent le grand paris par tous les travaux liés euh, à un comité international olympique qui a servi la soupe euh, aux nazis en 36 à berlin et je trouve ça euh, scandaleux et, et donc euh, il faut boycotter impérativement euh, tout est ce qui a qu pourquoi lancer des mondes d'or, c'est ce qui se passe de toute façon C'est ça qui est énervant. Excuse-moi, c'est ça qui est vraiment énervant. Dans les fêtes, je n'ai pas d'explication. Il y a de nombreuses villes qui ont décidé qu'il n'y aurait pas de retransmission sur grand écran. Il y a eu Lyon, enfin Paris aussi, je crois. Pour le Qatar. Oui. Alors la raison, je ne la connais pas. Donc c'est pas la peine de dire il faut. Je raison, ne sais pas. La raison, moi, je la connais. Ah ben, moi je la connais pas. Ben, moi je la connais. La, la, la raison qui est donnée, ce sont tous les tous les travailleurs euh, immigrés qui sont morts sur non les ils chantiers. Ils ne donnent pas, donnent pour, pas ces raisons-là. Bah moi, moi Alors la, moi raison que donnent les villes de, la raison que donnent les villes, d'après ce que j'ai entendu, mais j'ai peut-être pas toutes les informations, c'est qu'il faut faire des économies d'électricité. Je sais pas, c'est la raison qu'ils donnent. Je ne sais pas si c'est est c'est la raison qu'ils donnent. Donc moi, tu vois, naïvement, j'envoie une autre raison. Et bien justement, contrairement à ce que dit Péan, le monde diplomatique et tous ces gens qui veulent expliquer, qui disent qu'il y a une logique dans le monde, et bien peut-être que les gens, ils en ont marre de ça. Ils en ont peut-être marre de... Peut-être qu'ils aiment le foot, sincèrement. Mais pour le foot, c'est un truc convivial, de deux équipes qui se rencontrent, sans histoire d'argent. Mais au foot, on Oui, on est d'accord. Moi, j'aime jouer au foot, mais Oui, mais c'est peut-être ça l'histoire. C'est que peut-être les gens, ils en ont marre des trucs mondiaux, que ça coûte cher, qu'ils n'ont plus envie, et qu'ils préfèrent rejouer au foot comme voilà dans leur quartier comme ils faisaient. Donc pourquoi ressasser, encore remettre le clou de dire le comité olympique nous manipule et tout. Mais c'est fini, tout ça explosé. C'est ce que tu viens de dire. Tu as dit le comité olympique qui a soutenu les nazis. Ce qui n'est pas faux. Mais je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai. Mais encore une fois. Oui, je ne veux pas dire que ce pas vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais encore une fois, il a manipulé personne. Si je soutiens Kermerechkovski, qui est-ce que je manipule Si je fais un film avec Termerechkovski, qui est-ce que je manipule en ce qui si concerne le travail, oui, je sais bien que ça peut être énervant, j'ai mes raisons, alors je donne, je veux bien m'expliquer un jour, je n'ai jamais été intéressé par l'audimate. Oui, bon, voilà. D'ailleurs je, je peux te le te dire en amont. Hein. Euh, tout le monde rigole de ça. J'ai souvent des crises d'angoisse. Et pour moi, faire des films, les projeter ou écrire, c'est un moyen d'atténuer mes crises d'angoisse. C'est la seule raison. Voilà, donc c'est tout, c'est clair, c'est clair, précis et net. Voilà. Mais j'ai pas envie, je trouve ça triste qu'on recommence à, à dire, voilà, euh, le cinéma, il bah, y a des puissances d'argent, enfin, de développer tout un discours qui se veut rationnel, bon c'est pas grave, mais qui à mon avis aussi délirant que le mien. Ah, mais de toute manière. Il n'y a pas de rationalité du monde. De, de toute manière, tout, tout discours est, est délire. Oui. Euh, tout, dis, tout discours est délire. Et d'ailleurs, c'est une, exce, une excellente chose que tout discours soit délire. Et je vais parler parce qu'on on a l'image, on a voilà. Donc, ça, c'est le, le don de légumes des zadistes qui crée des tensions. Donc, on voit qu'il n'y euh, a, y a pas que l'argent la gratuité crée des tensions. C'est-à-dire que quand, quand quelque chose est donné... On voit la gratuité. Ben, disons que ce pas ça. C'est-à-dire que si un zadiste donne, on dit qu'il fait la promotion des zadistes et donc on n'accepte pas son don. Et donc c'est Muriel qui a vécu ça, il y a, eu, il y a eu un article qui a été fait là-dessus, elle, elle, elle donnait des légumes du, du, du jardin de la, la zad du Gabarne et une association qui normalement s'occupe justement de gens qui ont peu de moyens et de distribuer la nourriture a refusé le don de légumes de, encore de truc, la zad. C'est un truc qui m'énerve. C'est l'association et l'association c'est qui Ils ont été consultés là de l'association bidon là qui sont des à Muriel, Ils ont été consultés les adhérents. Bon. Donc c'est l'association, mais l'association c'est qui C'est qui on ne sait pas moi, ils ont été consultés, les associations qui sont des à Muriel. Les adhérents, non, ça m'étonnerait. J'ai beaucoup, beaucoup fréquenté le milieu associatif, les adhérents sont jamais consultés dans les associations. Donc c'est pas un scoop, c'est pas ouais, grave, c'est comme moi, ça. Moi je sais, j'ai été viré de bon, trois associations. Mais alors pour, pourquoi, euh, dire, pourquoi, dire phrase, euh, pourquoi dire cette phrase Pourquoi dire cette phrase Ce qui est gratuit et mal vu. Non, mal ah, vu par une association. Non mais justement c'est que Muriel, pour pouvoir donner ses légumes, oui. elle est obligée de créer une association. Il bon, ben, y a peut-être des gens qui sont contents. Voilà. Qu'est-ce que, qu que j'en ai à foutre que l'association, si Muriel on lui donner ses légumes, c'est très bien. Oui. C'est très mal, je n'ai pas d'accord là-dessus. Mais pour, okay, pour, pourquoi dire, de toute façon, on est mal vu quand on fait des trucs gratuits J'en sais rien. Non, j'ai pas, pas dit on est mal vu quand on fait des trucs gratuits. Mais je dirais que c'est la, la même problématique que l'audience. C'est-à-dire que euh, donner donner plutôt que vendre, euh, on pourrait croire qu'on va avoir beaucoup de gens pour prendre. Eh bien ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que justement si tu donnes, tu risques d'avoir de, de l'audience. Et donc on s'inquiète du fait que tu donnes parce que tu, tu acquiers euh, une, une possibilité de diffuser un discours. Que, alors tu acquiers, il n'y a, a pas de « on » là-dedans, tu, tu acquiers. C'est comme ce que les émissions qu'on fait Radar. Tu, tu te demandes quelle est l'utilité des émissions Radar. Il n'y a aucune utilité. des. Si les émissions Radar deviennent utiles, j'arrête de faire les émissions Radar. Moi, les émissions Radar, elles sont le moyen de retrouver des amis et de parler de choses qu'on entendra malheureusement peu ou pas, ou de moins en moins dans les médias. Parce que… parce que amis. Oui. Parce, parce que les, les, les, les médias sont de plus en plus calibrés. Mais néanmoins l'avant-garde du prolétariat, il faut comme le, hein. le dire. Et c'est pour ça que j'ai mis la Croix de Malte, C'est n'est pas du tout confessionnel, hein, les, toutes les Croix de Malte qu'il y a, qui a, qui a sur l'affiche. Et, et, euh, et l'avenir de, de l'image animée, effectivement, elle... elle c'est un avenir numérique et non plus argentique. L'argentique pourra servir pour le stockage à long terme effectivement avec des le séparatifs rien à voir avec le contenu. Voilà. Mais, mais la technique n'a rien à voir exactement avec le contenu et, et donc c est, c est, il faut arrêter l'art euh, cinématographique en France ne s'est jamais porté pour moi aussi bien euh, euh, par contre effectivement les, les artistes indépendants financièrement c'est très difficile, mais ce n'est pas particulier au cinéma. Les artistes euh, euh, du, du spectacle, euh, l'art vivant, moi j'ai plein d'amis comédiens. Eh ben, euh, euh, 95 ils tirent la langue, et, et pour eux la, la crise de la Covid, la fermeture des théâtres, tout ça, ça a été euh, un, un passage extrêmement difficile. Il y a beaucoup de compagnies de théâtre qui ont mis la clé sous la porte. Voilà, il y a beaucoup de bah, tant mieux ou tant pis mais qu'est-ce que tu veux il y, a, il y a des gens qui ont une structure qui, qui font du commerce, il y a le Covid ils font faillite, bon je sais pas si c'est un vrai parce que je crois qu'ils ont eu pas mal d'aide de l'état mais je suis pas comptable j'en sais rien mais bon je peux pas avoir de la compassion et de la gentillesse c'est pas ça mais qu'est-ce qu que tu c'est pas question que ça me coûte mais je peux avoir de la compassion, je peux trouver ça triste mais il faut pas confondre les gens qui ont des structures qui, qui, qui en vivent plus ou moins et des gens qui n'ont pas de structure et qui continuent quand même il y a plein de gens qui sont artistes qui ont avec ou sans Covid. Oui. Voilà, Alors avec Pierre, euh, nous, nous, nous avons euh, commencé des, des projections. Donc on, on, on, va, on va rechercher des lieux, des, des, des cafés ou des particuliers. Pour, euh, moi je viendrai avec un matériel de projection pour euh, proposer euh, euh, des projections de films de Pierre Merechkovski avec Pierre Merechkovski. Non, non, voilà, je n'avais pas forcément passé que les miens hein. et, et donc là non, non, mais j'insiste hein, c'est oui, oui. parfois un approche qui m'est fait oui. ça m'est complètement égal Mais et du bien, temps que je passais des films je n'ai jamais passé que les miens Eh hein. et bien, et bien c'est ouvert comme l'émission Radar non, vous savez que tous les premiers moi ce pas ouvert effectivement ce n'était pas vraiment ouvert Mais j'ai passé des films que je trouvais euh, enfin, correspondent à certaines idées que je me faisais du cinéma voilà. c'est pas spécialement ouvert et, et donc ce qui est intéressant avec Pierre c'est l'idée justement de sortir euh, l'image animée euh, des théâtres cinématographiques c'est à dire que euh, c'est grâce à lui et grâce au collectif Jeune Cinéma qu'on a eu les, nos premières projections à la fois en cave euh, de, de films et c'est intéressant parce non, que non, c est... C est... Ah, le collectif Jeune Cinéma ait participé à des projections dans les cadres, c'est un fait et je les en remercie, mais c'est pas grâce à eux. J'en faisais avant. Mais j'en ferai après. D'accord. Alors, les circonstances, c'est ça c'est le début, les circonstances qui ont fait que le collectif, ce n'est pas le collectif Jeune Cinéma qui a, qui a. Alors, le collectif Jeune Cinéma, effectivement, a mis dans un programme qui aurait euh, des projections dans une cadre. C'est un fait historique. Bon, c'est écrit en tout lettre. Ce n'est pas parce que c'est écrit que le collectif Jeune Cinéma l'a fait. Il y, a, il y a à peu près 5000 adhérents du collectif Jeune Cinéma. Je doute que les 5000 adhérents étaient au courant que le collectif Jeune Cinéma organisait des projections dans la cave. Et je crois que le conseil d'administration, puisqu'il y en a un collectif Jeune Cinéma, je, je doute fort qu'il était au courant qu'il y avait des projections dans la cave. Les seuls qui étaient au courant, c'est les personnes qui ont organisé la projection dans la cave, c'est-à-dire 2-3 personnes du collectif Jeune Cinéma. Donc ce n'est pas le collectif Jeune Cinéma, c'est 2-3 personnes du collectif Jeune Cinéma. Ce n'est donc pas grâce au collectif Jeune Cinéma, c'est grâce à 2-3 personnes qui se trouvent avec la de cinéma, qui ont fait ces projections dans la cave. Maintenant, leur motivation pour faire ces projections dans la cave, il faudra leur demander, oui. Ce probablement pas les mêmes que les miennes, mais ça n'a strictement aucune importance. Mais je te dis ça encore une fois, c'est pour essayer de, de réfléchir, que les structures n'existent pas. Voilà, les structures, elles ont existé, mais en tout cas, elles n'existent plus. Grâce à Internet, c'est un fait politique intéressant, les structures qui étaient en place existent toujours, la CGT, le collection cinéma, l'URSS, enfin tout ce que tu veux. Tout cela a un nom. C'est la, la Fédération de Russie. Voilà, là la Fédération de Russie, tout cela a un nom. Tout cela a un nom qui existe sur le papier, mais en fait ça n'existe plus. Je sais. Donc c'est pas la peine. J'ai un scoop de... même. Et, et, je, je, je donc vais... c'est pas la peine d'en parler. Oui, c est, c est, alors. C'est ce que fait le monde diplomatique, une certaine gauche qui se raccroche. Poutine n'existe plus. Alors là, je ne sais pas si vous avez compris, eh, mais, plus. mais. La Croix de ouais. Malte. Des réunions dans une cave. Euh, si vous n'avez pas vu que les Templiers étaient derrière tout ça, c'est que vraiment, là, vous ne avez... vous suivez pas. Là. Et après, on vient de nous dire qu'il n'y a pas de groupe qui dirige <rire> Occulte, qui dirige l'histoire. Et vous allez croire ça Ah là, là. c'est vraiment, vous êtes naïf. Allez, on repasse à Nîmes. Et, et, et donc, euh, voilà, Radar, c'est au café Le, le De Javet tous les premiers jeudis de chaque mois, théoriquement de 19h à 20h. J'espère que vous avez toujours le son. Mais par contre, radar, ça va être aussi des, des projections euh, chez des particuliers ou dans, ou dans des cafés. Euh, Ouverts, s'il y a des cinéastes indépendants qui ont euh, des fichiers sur euh, des, des clés USB ou des, ou des disques durs, ils viennent et on, et on projettera. Je, je pense oui, je, je pense qu'il faut qu'on trouve des, des patrons de, de, de bar qui pourraient nous donner un créneau, une heure. Moi, j'ai besoin que de, de prises de courant et, et j'installe le matériel. Voilà. Et donc, vous pouvez nous retrouver tous les premiers jeudis de chaque mois au café Bar Tabac Le de Jazet de 19h à 20h, parce que les émissions Radar restent des émissions ouvertes. Voilà, et production euh, Radar, Gage, Netflix, Nextflix. Voilà, euh, on a toujours Rachel et des islamo-gauchistes et en ce moment il y a une partie euh, qui est l'interrogatoire euh, de, de Rachel euh, par le service de renseignement qui est euh, indépendante et que vous pouvez retrouver gratuitement sur Youtube comme toutes les émissions Radar et comme tout ce que, ce que l'on produit euh, qui est en libre accès, voilà, euh, euh, il suffit de citer, eh bien, je vais vous dire bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et puis je vais remercier Pierre, parce que c'est bien. Moi, je, je, je trouve que euh, quand l'échange, même parfois, devient abrupt, c'est qu'il est réel. C'est-à-dire qu'on a, a réellement parlé de, de, de, de cinéma, et je remercie Fabrice aussi pour euh, ses, ses relances et, et son petit complet son petit couplet sur le complotisme et, euh, et, et, et, et, et les secte sectes radaristes j'étais très les, sérieux, j'espère voilà. que vous m'avez compris <rire> c'était pas du tout au deuxième degré c'était sérieux, réfléchissez bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous à vous cognac j'ai <rire> oh, c'était très... excellent t'as raison t'as raison